n'importe quel étudiant en droit pour vous dire que ça se pouvait, Mais ça, pu, ça se pouvait. Au Québec, tout se peut. Et euh, quand on regarde les textes, on, euh, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont discuté de la situation à ce moment-là. Probablement des gens du barreau, probablement des gens de la législature pourraient demander à M. Lalonde qui est Mais ces gens-là étaient au courant. Mais... Euh, les avocats qui sont dans la salle, ceux qui restent, est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Que la base de la loi sur l'Assemblée nationale, c'était parce qu'il y avait une irrégularité? Alors, alors, je pourrais continuer et vous dire que cette irrégularité était une irrégularité constitutionnelle, parce que, il y a 122 députés pour, euh, pour faire C'est loin peut-être du, du, du sujet, j'ai bien compris. Vous m'avez euh, indiqué fait... l'endroit. Mm -hmm. Euh, J'avais cru comprendre ce matin que nous étions sur une requête pour suspension des procédures. Mon collègue a commencé le premier document nous a déposé. C'est une réponse à la requête en rejet de l'avis d'intention selon l'article 95. Ai-je bien compris les propos de la juge ce matin lorsque vous avez dit que euh, la requête en rejet de l'avis d'intention serait fixé sur le rôle des causes contestées? C'est clair que je ne me je ne oui. trancherai pas cette requête-là ce matin. J'ai déjà décidé, il y a plus de 30 minutes, que cette question-là était pour être référée afin que vous puissiez fixer la requête en rejet sur le rôle des causes contestées. Maintenant, je comprends que, euh, Maître Lebrun, vous avez fait le tour de... Motifs qui euh, émènent davantage, qui sont allégués dans votre requête pour suspension, parce que la seule question que j'ai à trancher ce matin, c'est à savoir est-ce que j'ordonne je, je la suspension ou non les procédures qui sont entreprises Mais, et, et, et, Les documents que, que je vous ai mis, c'était pour vous permettre de regarder les textes de. Ou Donc on comprend mon... tous que ce n'est pas pour la question de la requête pour. C'est exact. Est -ce est -ce que que vous avez... Cependant, oui, euh, l'allégé 5 de ma requête, cest la Cour du Québec est une entité inconstitutionnelle créée par une entité appelée le Parlement du Québec et qui n'est pas prévue par la Constitution. Donc c'est à raison de votre avis justement, à 5 que je vous ai permis de m'entretenir sur cette question-là. Maintenant, euh, vous m'aviez demandé euh, 30 minutes. Je pense que les 30 minutes sont écoulées. Donc, à moins que vous ayez quelque chose de très spécifique euh, à ajouter. Alors, je ne pense pas que la Cour supérieure, qui doit respecter la Constitution, euh, peut permettre qu'une euh, qu Cour qui n'est pas constitutionnellement fondée puisse euh, faire en sorte de condamner euh, mon client à une peine d'emprisonnement. Alors que tout ça a été fait exparter, et alors, et surtout, que le juge Gauchin n'a pas voulu discuter des questions que j'ai soumises à votre attention, et donc de sa compétence. Et je pense qu'il est quand même important Quel est le euh, document que vous entendez déposer une, une, une série de jurisprudences. Que je vous remets. Une sur, euh, sur la question de suspension Sur la question de l'importance de se prononcer sur sa propre compétence. De moi personnellement, j'ai compris euh, qu'est-ce qu'il veut nous dire. Moi, Je ne suis pas convaincu que c'est le moment. Je préfère ça. Euh, ce qui est important là, c'est que euh, je n'ai pas entendu mon collègue pas une minute, pas une minute sur par quel voltige vous pourriez ce matin suspendre les représentations sur la peine a entamé, entamé la juge Beauchamp. Faut bon, un argument sur ça. Alors, je comprends que de toute façon, il terminait. Oui. Hein, ce sera mm -hmm. votre, votre taux bientôt. Et j'attirerai votre attention sur le paragraphe 6 qui dit que la juge Beauchamp n'a pas voulu discuter de sa compétence et puis que les cours provinciales ont toujours eu le pouvoir de trancher de telles questions, ce qui est un article 8. Et puis, dans ce cadre-là, mon fidèle ne peut pas être comme Il ne devrait pas être comme Et c'est la raison pour laquelle vous demandez de suspendre les procédures, si vous en devrez ajouter. Je suis la Cour ait décidé de la faire. Parfait, être... pour... je vous remercie beaucoup. M. Fontaine. Je vais être préparé, Mme la juge. J'ai bientôt 500 minutes de passer là-dessus. Là. Euh, et les choses simples dans la, vie, dans la vie, on tente de les laisser simples. Les choses compliquées, ma philosophie, c'est de les simplifier. Monsieur Normandin a été accusé d'infraction à la loi de l'impôt sur le revenu pour avoir omis, négligé de produire des déclarations de revenus. Il y a eu ces poursuites-là qui ont été intentées en vertu de la partie 27 du Code criminel. Infraction dite sommaire. Monsieur Normandin a reçu une sommation. M. Normandin a reçu un avis d'audition m'a signifié par l'huissier, l'informant que l'audition de son procès qui était le 24 avril 2014. M. Normandin a choisi de ne pas se présenter à son procès. La juge Beauchamp a entendu la preuve et testimoniale et documentaire qui a été faite par la poursuite à l'issue de cette de la présentation de cette preuve. La juge Beauchamp a trouvé M. Normandin coupable sur tous les chefs d'accusation. Cette même journée du 24 avril, la juge Beauchamp avait deux outils à sa disposition. Ou bien elle procédait à l'émission d'un mandat d'arrestation pour s'assurer de la présence de dossiers au niveau des représentations sur la commune. Ou bien elle pouvait émettre euh, euh, sur le champ un mandat d'incarcération, ce qu'elle n'a pas fait à ma demande. Comme la poursuite a l'intention de demander à la fois une peine pécuniaire et une peine d'incarcération, parce que c'est ce que la loi, à l'article 238 de la loi d'impôt sur le revenu, nous dit, à ce moment-là, le de 24 avril, la juge Beauchamp a émis un mandat d'arrestation rapportable au 14 mai à la date où les représentations sur la peine devaient être entendues. M. est arrêté le 12 mai, a comparé le 14 mai, et à cette date-là, il n'avait pas d'avocat. Le lendemain, M. Lebrun est arrivé le 15 mai, il a comparé au dossier. Et après ça, le dossier a été porté au 3 juin. Au 3 ou au 11 juin, je crois. Au 11 juin. Et la première fois qu'on a entendu parler euh, de l'histoire d'inconstitutionnalité, d'incompétence de la euh, euh, juge Beauchamp, c'est le 11 juin, la même journée où nous sommes venus devant la Cour de la juge Méro de la Cour supérieure. Et depuis ce temps-là, on tente de finir le dossier au niveau des représentations sur la thème. Je n'ai pas entendu mon collègue, pas du tout. Je vous écoute. Oui. J'aimerais juste que maître Lebrun ait la même euh, éthique, éthique, étiquette que j'ai euh, lorsqu'il euh, s'adresse euh, lorsqu à la cour. C'est-à-dire le silence. Est-ce que ça va, M. Lebrun? Je n'ai pas parlé. Non, votre client vous a parlé. Vous n'avez pas avoir peur. M. Fontenay, vous s'il vous plaît. Merci. Ce que j'allais vous dire, c'est que je n'ai pas entendu mon collègue, M. Lebrun, vous parler par quelle subtilité juridique vous pouvez, ce matin, dire à la juge Beauchamp écoutez, vous, vous avez rendu un jugement experté, vous, vous êtes saisi d'un dossier sur les représentations sur l'appel, vous, vous allez suspendre votre, votre sentence, et lorsque la Cour supérieure aurait étudié, et sa grande question de mettre le bras, mais le dossier pourra vous retourner, vous s'entendre, monsieur. Ça ne marche pas comme ça, le processus criminel et pénal. On le sait qu'un verdict de culpabilité, c'est une décision. La sentence, c'en est qu'une autre. Monsieur est déjà allé en appel du verdict de culpabilité. S'il se trouve lésé, s'il si trouve que la juge Beauchamp ne rend pas une sentence plus juste et proportionnée, à ce moment-là, il pourra aller en appel de la peine. J'ai expliqué à mon collègue la semaine passée tous les nombreux pouvoirs qu'a la Cour supérieure lorsqu'on applique les dispositions de la Cour d'appel mutatis mutandis. C'est-à-dire que si jamais, et ce n'est pas une certitude, mais elle devra plaider comme si c'était une certitude que la juge Beauchamp va prononcer une peine d'incarcération contre son client. La poursuite peut le demander. La juge est maître de la décision. Il y a une chose qui est claire, par contre, parce que la loi l'oblige, il y aura certainement minimalement une peine pécuniaire. Ça, c'est clair. Si le Grand et son client ne sont pas satisfaits de la sentence de la juge Bourgin, ils n'auront qu'à déposer une appel. Il, il a les pouvoirs, c'est-à-dire la Cour supérieure a les pouvoirs de la Cour d'appel dans le code criminel pour suspendre l'ordonnance de permanent Si son client était sentencé à une peine d'incarcération ne serait-ce que de sept jours, il peut demander à la Cour supérieure de remettre son client en liberté. C'est ça les garanties, comme M. Normandin, au niveau de la peine éventuelle que peut rendre la juge Beauchamp. Et d'ailleurs, lorsqu'on a juste à, à consulter le Code criminel, version 2014 de Cournoyer, moyen il à la page 1770, pour relire là, quelques principes qui nous gouvernent. Dans la cause R contre McNeil, en 1979, la Cour d'appel de l'Ontario a dit « Un accusé peut appeler de sa condamnation même si la sentence n'a pas encore été imposée. » Dans ce cas une Cour d'appel peut remettre l'audition de cet appel jusqu'à ce que la sentence ait été imposée. Je pense que ça, c'est dit tout. C'est deux processus distincts, complètement distincts. Imaginez-vous Madame le la juge, les juges de la Cour du Québec, qui, avec le volume de dossiers qu'ils traitent, là, en vertu de la partie 27 du Code criminel, si demain matin, quand un individu n'est pas satisfait du verdict, il s'adresse à la Cour supérieure, puis là il dit, savez-vous, la Cour du Québec n'est pas compétente en vertu de la Constitution. Je demande de surseoir au prononcé de l'appel. Il n'y aura pas à cette place dans la hall de la salle, il de l'étage, ici au deuxième du Palais de justice, là, pour que tous les gens dont les causes seraient suspendues là, puissent attendre. Ça n'a pas d'allure, ça ne marche pas comme ça. Mon collègue n'a rien, rien, rien établi d'apparence de droite. Au niveau de ces arguments d'ordre constitutionnel. Et alors, ma collègue Maître Bovet, procureure procureur général du Québec, pourra vous entretenir parce qu'elle a manifestement un intérêt à, à, à vous donner une courte réplique sur le, le dossier. Il y a plusieurs décisions, cours supérieurs, cours d'appel, où ces arguments-là ont été soulevés par Maître de lui-même. Les tribunaux, ils ont tous rejeté. Tous rejetés. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que je ne vois pas par quelle pirouette le tribunal pourrait ce matin dire, bon, on va ce soir au prononcer euh, à la suite des représentations sur la peine devant la juge Beauchamp et au prononcé de la peine. Je, le, je vous le dis et je le répète. Sur le plan de l'intérêt public, là, ça ne se fait pas que de demander à la cour supérieure de suspendre le, les procédures de la juge Gauchin. Ça ne se fait pas. Ça va devenir le chaos tout à fait juridique là, avec une telle décision. Et je n'entrerai pas dans le détail des arguments de mon collègue, parce que là, écoutez, là, il est plus loisir, il est quand même en train de la, la, la requête euh, en rejet de la vie d'intention. Mais euh, ça m'a... Ce que mon collègue vous a prévu ce matin, dans mon livre à moi, il n'y a rien qui constitue une assise sérieuse là, de violation des droits musulmans. Bien voyons. Oui. Bien Très bien. Maître Bonheur. En fait, rapidement, j'ai n'ai pas l'intention de répondre aux arguments de Maître Lebrun, compte tenu qu'on n'est pas sur le fond de la question constitutionnelle. Par contre, comme l'a dit Maître Fontaine, il n'y a aucune apparence de droit selon. Selon nous, euh, euh, des arguments qui ont été soulevés pour les raisons que je vous ai annoncées un peu plus tôt, à l'effet qu'il y a plusieurs précédents de la Cour supérieure et de la Cour d'appel euh, qui ont rejeté les arguments de Maître Lebrun. Euh, et puis, s'il y a quelqu'un qui subit un préjudice dans toute cette histoire-là, c'est le public. Euh, parce que ce que Maître Lebrun tente de faire, c'est de court exécuter le processus pénal, puis ça crée un dangereux précédent qui aurait pour effet, comme l'a expliqué Maître Fontaine, de paralyser complètement le système de justice pénale. Donc à ce moment-là, la balance des inconvénients penche nettement en faveur euh, du, euh, du, de l'intérêt public et euh, c'est pour ces raisons-là que vous devez rejeter la requête euh, pour suspension de la Merci. Si vous permettez de dire, bon, je vous ai soumis un ensemble de documents. J'aimerais euh, que vous puissiez regarder euh, possiblement le T5. 62. Donc, la Cour a jugé que l'article 92 de l'acte confère à la législation le pouvoir exclusif d'éviter ou de des lois et qu'il ne vise pas l'institution con... d'un nouvel organisme législatif à qui la législature pourrait déléguer ses pouvoirs législatifs ou avec lequel elle pourrait les partager. La Cour a jugé qu'on ne pouvait pas justifier cette loi en invoquant qu'elle constituait une modification de la Constitution en vertu de l'article 92.1, et puis on nous dit, juge voir ce qu'il a dit, la législature ne peut d'aucune façon de modifier les dispositions de l'article 92 en vertu du paragraphe 1. Elle peut modifier la constitution de province, mais quels que soient les changements apportés à la constitution, seule la législature provinciale peut récupérer sur les sujets éliminés dans les autres paragraphes a euh, également jugé que cette loi portait atteinte à la charge du détente-gouverneur en lui enlevant le pouvoir de, de refuser un texte de loi adopté de la façon. Alors évidemment, ça c'est l'article 6055 euh, concernant la sanction. Alors euh, euh, le pouvoir que vous avez, c'est justement le pouvoir de la Cour d'appel qui est prévu dans le Code criminel de l'article 34. Où on nous dit qu'elle peut en nous toute ordonnance, notamment à l'égard des frais et les systèmes pertinents. Toute ordonnance, que ça inclut sûrement le pouvoir de suspendre. Pardon, madame, est-ce que je peux m'exprimer sur euh, euh, ce que euh, maître. Euh... C'est terminé. Votre procureur avait fait part des, des arguments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer. Et dès que je serai prêt à rendre une, une décision, je vous la laisse savoir. Merci. Hein. Donc, ben, <coughs> Donc, euh, vous avez entendu euh, euh, l'audition du 3 novembre 2014, euh, dans lequel tous les avocats, Maître Lebrun, qui me défendait, euh, Maître euh, Mylène Boisvert, qui représentait Revenu Québec, Maître Guy Fontaine, qui représentait le ministère de la Justice du Canada, pour le ministre du Revenu national, tous sont unanimes qu'il n'y a aucune apparence de droit dans l'action qu'il pose contre moi sur l'extorsion fiscale. Et euh, l'extorsion fiscale, je vais vous l'expliquer parce que surtout pour les artistes de télévision et tous les gens qui se font voler par le gouvernement, qui se font mettre en prison, qui se font déposséder de leurs biens par des, des huissiers ou par des syndics de faillite, euh, l'extorsion fiscale n'est pas fondée en droit. En vertu de l'article 165, quatrième paragraphe, et 168, cinquième paragraphe du Code de procédure civile du Québec. L'article 165, euh, quatrième paragraphe, paragraphe, date de 1964 et il a été remplacé par l'article 168, cinquième paragraphe, paragraphe du Code de procédure civile de l'an 2016, qui est le nouveau Code de, de procédure civile. En plus de ça, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi RLRQ 1985, chapitre I3, euh, déclare dans la définition du mot « loi » que « loi » comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, vous savez comme moi que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit pour toutes les actions judiciaires posées devant les tribunaux judiciaires. Et ils ont déclaré eux-mêmes que Faire reconnaître le fait qu'il n'y a pas de droit ici créait un, un chaos euh, social euh, autant dans le monde législatif de l'Assemblée la, de nationale que dans le monde judiciaire, des tribunaux judiciaires, des juges, des avocats, des avocates et même des notaires. Donc, euh, oubliez pas une chose, c'est qu'en plus de ça... Ces gens-là s'adressent à une personne physique, en vertu de l'article 1 du Code civil du Québec, et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, dans lequel l'article 4.1 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité du Parlement du Canada, qui est une loi fédérale, déclare qu'une personne physique n'a pas d'entité. C'est l'article 4.1. Donc, ça, ça veut dire qu'ils s'adressent à leur corporation à eux. Ils s'adressent tout simplement à Normandin, 231, 249, 525, donc à leur numéro d'assurance sociale à eux. Et Normandais ça regroupe toutes les races, toutes les cultures religieuses, toutes les cultures linguistiques sur la planète. Donc Normandin ne se baptise pas parce qu'il y a plusieurs religions. Donc ce n'est pas un individu, ce n'est pas un humain, ce n'est c'est tout simplement une personne physique qui n'ont pas d'entité, et votre prénom, c'est tout simplement facultatif. C'est ça qui distingue le masculin du féminin. C'est votre prénom à vous, de baptême, ou tout simplement votre prénom au masculin ou au féminin. Mais un prénom n'a pas de droit, n'a pas de loi, n'a pas de constitution, n'a pas de patrie, et n'a pas de citoyenneté. C'est pour ça que quand vous faites votre demande pour aller chercher votre certificat de citoyenneté, Canadienne, ben ils disent de signer dans un encadrement vous n'avez pas le droit de dépasser l'encadrement en question, et de signer à l'encre noire parce que l'encre noire n'a pas d'origine ne peut pas démontrer l'origine du document c'est comme le recensement que vous venez de remplir vous ne le signez pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'origine à ça, parce que c'est n'importe quoi. Ils ne reconnaissent pas l'humain dans sa dimension naturelle, spirituelle et temporelle, parce qu'un jour on va mourir. Alors que Normandin, quand que je vais être mort, Normandin est encore vivant. Il va y avoir des Normandins tant que la planète va en, va en contenir des Normandins. <cười> Donc, une autre famille, ça ne se détruit pas, un, an, un nom, de famille, c'est tout simplement créé par l'État pour enrichir l'État. Donc, euh, chaque humain ici qui a des dettes, soit privées ou publiques, ne sont pas endettés. C'est l'État qui est propriétaire de vos dettes et de tous vos actifs, de tous vos biens, même vos shorts dans vos culottes. C'est pas compliqué. De tout au complet. Donc, sur ce, réécoutez le fameux document, je le mets sur YouTube. Faites-le circuler partout. Surtout le monde des artistes, ces gens-là qui protègent euh, souvent euh, l'insignifiance. Attaquez-vous aux médias d'information comme Radio-Canada, comme euh, euh, les journaux qui ne font que dénoncer des insignifiances, alors que tout ce que je dénonce, moi... Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, le représentant de, de Normandin 231 249, 525 tout ce que je dénonce, ça, ça reste caché, ça reste censuré, c'est confidentiel. Et je vais vous donner l'exemple de ne pas aller en appel, puisqu'il n'y a pas d'effet de droit, il n'y a aucune apparence de droit devant les tribunaux judiciaires, jusque devant la Cour d'appel du Québec et devant la Cour suprême du Canada. Et pour l'exemple de la Cour euh, supérieure du Québec, le 28 janvier 2015, j'ai comparu devant le juge Gaétan Dumas, et quand je me suis présenté devant lui pour m'identifier, je me suis identifié comme ceci. Je vais m'identifier comme me l'a autorisé le juge Godbout. Mon nom, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques Normandin. Mais ben, la première partie... « Mon nom est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, représentant autorisé de Jacques, de, de Jacques Normandin. » Ça, il l'a effacé. Il l'a fait supprimer des notes sténographiques. En vertu de l'article 2858 du Code civil, qui est un article qui censure la vérité. Et en vertu de l'article 242 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui censure aussi la vérité. Et tout ce qui se passe actuellement au fédéral, au Parlement canadien comme au Parlement du Québec, c'est géré, administré sous la souveraineté des membres du barreau du Québec. Pas des avocats du barreau de Common Law de Toronto ou d'un barreau anglais quelconque. Non. Seulement des 26 000 avocats membres du barreau de droit privé, antimonarchique, anticonstitutionnel, complètement délictuel du Québec. Mais je ne condamnerai pas tout le monde parce qu'il y a des avocats. Pas des avocats, excusez, parce qu'il n'y a pas un avocat qui m'a donné raison là-dessus. Sauf euh, Michel Lebrun, qui quand même, à quelque part, il était quand même limité dans ses déclarations pour pas être adié du barreau du Québec. Mais je vais vous dire franchement, les juges, exception faite du juge Godbout, François Godbout, pas François J. Godbout, là, François Godbout de Québec. Et il euh, y a le juge... Euh, euh, Claude Montpetit de Valleyfield, qui ont reconnu la distinction entre la personne physique, euh, du prénom jacques joseph Pierre-Antoine, euh, qui se trouve être la personne physique, et la personne légale, qui a pas de vie mais qui est juridique, qui est censé être un, un sujet ou un ayant droit, qu'on appelle Normandin 231-249-525. Et c'est Normandin 231-249-525 qui a été condamné à l'emprisonnement avec la corporation 91-85-88-60 Québec Inc. Et Guy Fontaine a déclaré lui-même qu'on ne peut pas mettre une corporation en prison, pas plus Normandin, que la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Donc, ils ont mis un administrateur qu'ils ont choisi eux-mêmes, qui est moi, jacques joseph pierre antoine alors que dans la corporation en question qui appartient au registraire des entreprises du Québec, cette corporation-là a été refusée, parce que la déclaration initiale de la corporation a été refusée par le registraire des entreprises du Québec, en plus de me refuser, moi, comme étant l'entité naturelle qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Il n'y a pas un humain sur la Terre qui a un numéro d'assurance sociale. C'est seulement les personnes légales en vertu des lois, des législatures. Et ici, la législature du Québec est délictuelle, délinquante, anticonstitutionnelle, et elle est frauduleuse, elle est criminelle, c'est une institution d'insurrection contre l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, sur ce, réfléchissez bien. Je vous laisse mes coordonnées. C'est 438-390 6246, c'est mon cellulaire, ou Jacques-Antoine Normandin17 gmail.com. Vous pouvez aller sur Hangout, vous pouvez aller sur YouTube, Jacques-Antoine Norma1. Et vous pouvez aller aussi sur mon site, ww.jarc-Antoine-Normandin.com Merci. Bonne journée. Aujourd'hui, on est le 24 mai 1000, euh, 2016, excusez. Donc, le 24 mai 2016, aujourd'hui. Merci beaucoup.